Euh, le temps dépend de... Est-ce que tu vraiment... Est-ce que tu veux continuer toujours à jouer ça Quelque part, ça me dit ça. C'est un peu maladroit ce que je dis, mais... Euh, ce que ça m'envoie comme info, C'est quelque chose dans, cette, dans cet ordre-là. Alors. Ok. Pour devenir artiste, vis comme une artiste. Quel genre d'artiste es-tu Quelle journée type vit cet artiste Et à quel moment de ta journée tu ne respectes pas ça Acte comme si tu au théâtre, comme si tu étais une enfant de 3 ans, qui, ou plutôt un peu plus vieille peut-être, de 5 ans, qui joue à être docteur, aventurière. Ou peu importe. À quel point tu crois à ton désir Parce qu'il s'agit vraiment de ça. Parce que même si le fait d'être artiste, même si le fait d'être artiste était un mensonge, on s'en fout le feu. Fais-le et tu le deviens. On devient ce que l'on fait. Comment se créer nos actions à travers, à partir de notre parole Comment se créent nos, nos paroles à partir de nos, de nos intentions nos émotions. Et... Ouais. Pose le côté actrice. Tu veux être artiste. Joue l'artiste. La... Joue tu veux être plombière. Joue la plombière. C'est... Ah... Derrière, t'as la croyance que c'est trop simple. OK. Euh pour une partie de toi, ce n'est pas assez compliqué pour que ça marche. Il faut forcément quelque chose de toujours plus compliqué, toujours plus complexe. Plus la technique est ésotérique, plus la technique a un nom un peu chumeux, plus la technique semble venir euh, des étoiles, plus la technique euh, est enrobée d'un joli papier cadeau, plus tu te dis que ça va marcher. Mais par contre, dire que pour être artiste, il faut simplement l'être. Donc, je te le mets en forme, sous forme de... Il faut le jouer comme si tu l'étais. Il faut le vivre la vie comme si tu étais cet, cet artiste. Et là, ça te reconnecte à ta douceur. Parce que c'est ça que tu suis. En créant quelque chose de compliqué, de d'alambiqué, d'un vrai labyrinthe, tu te dis, ah génial, ça va marcher. Mais en même temps, tu te coupes d'une douceur énorme que tu as en toi. Que je sens et qui est déjà là, présente. Vie comme une artiste. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire pour le groupe Alors, le groupe, c'est quoi? C'est marrant ce soir. Enfin, c'est bizarre. J'ai du mal à lire les, à la structure du groupe ce soir. Il y a des perturbations dans la force. Ah, je ne veux pas m'inclure au groupe, Samedi. On ne veut pas participer à la fête. On boude cette fête. Euh, avec 7 milliards de participants la boude par principe par des principes fumeux qui en fait n'ont pas lieu d'être parce qu'on est là donc pourquoi vouloir jouer le boudeur ou la boudeuse jouer autre chose alors pourquoi est-ce qu'on boude la fête est-ce que c'est trop difficile de la jouer on veut euh, on voudrait que ce soit simple on voudrait que la vie nous apporte ce que l'on demande maintenant, tout de suite. Euh, sans avoir à faire d'efforts, c'est presque ça. Sans devoir aller communier avec l'autre, sans avoir à communiquer avec les autres. Sans avoir à se mettre en lien avec les autres. C'est pour ça que ça mène. Il y a une pointe de défaitiste derrière. Comme si on, on disait quelque part « c'est trop tard ». Mais en fait, c'est trop tard. Pourquoi Pour changer de métier Pour devenir, de passer euh, de thérapeute à artiste Et quand est-ce que c'est trop tard Qui décide que c'est trop tard Et pourquoi t'écoutes cette voix qui dit que c'est trop tard Pour changer, pour modifier, pour casser, pour reconstruire. À quel moment c'est trop tard C'est trop tard quand on décide que c'est trop tard Bon. ce sur quoi ça vient, me chercher l'énergie du groupe de ce soir de, pour cette question c'est le côté, est-ce que je réagis avec créativité ou est-ce que je me, je me considère comme un papy de 98 ans sur son lit mort quand est-ce que je vais voir mes qualités et que je vais avoir une conviction, un enthousiasme dans le sens, enthousiasme je ne vous dis pas ce que ça veut dire, je vous l'ai dit la semaine dernière, il y a deux semaines, c'est entheos Dieu en soi, quand est-ce qu'on va acter la vie, jouer la vie, jouer avec la vie, jouer en tant que partie de la vie, avec, en tout, y'a avec une foi inébranlable, que tout est un jeu. Et je le dis, je te le dis, tout est un jeu. Tout peut être un prétexte pour tout. Est-ce que tu choisis le biais négatif ou le biais positif est-ce que tu écoutes ce côté, oh mon Dieu, c'est horrible ou quoi que ce soit, ou je vais pouvoir, je vais jamais pouvoir faire ci, ou mes parents avaient raison Ou alors tu te dis, comment est-ce que je pourrais réagir d'une manière qui me surprenne moi-même Et tu te laisses guider, et tu te laisses agir, et tu te laisses parler, tu te laisses interagir avec les autres, tu laisses cette force transformer ta réalité te laisse cette vibration que tu portes, que tu incarnes, que tu vibres, donner l'opportunité à chaque personne de se changer elle-même. Merci pour ta question.